Euh, ça résonne survie pour toi, Béatrice. Ok, tu penses que c'est en, en t'imposant en de manière brutale que les autres vont réellement te prendre en compte et que les autres vont réellement t'apporter l'attention que tu cherches En fait, tu cherches simplement que les autres à être. Non, non. Tu cherches à ce que les autres euh, te portent l'attention. Te porte de l'attention, te porte de l'amour si tu veux, te porte une. te, te crée, un, crée un espace pour toi qui te dit vas-y, tu as le droit de t'exprimer. C'est pour ça que tu maintiens les autres et que tu les étrangles symboliquement parlant parce que tu as la croyance que si. c'est comme si tu avais, avais la croyance que l'air est une ressource limitée dans une pièce. Et qu'il faut absolument étrangler la personne en face de toi pour toi pouvoir respirer à plein poumon et pouvoir continuer à vivre. Euh... Ouais, donc, cette question me vient plus me, me raconter une histoire de « Est-ce que tu te laisses libre de faire les choses telles que tu l'entends ?» Ah oui. Toi, c'est à l'inverse. Euh, tu as peur de rentrer dans le système de l'autre. Tu as peur de te laisser influencer par le système de l'autre, par la vie de l'autre, par ses valeurs, ou peu importe. Et euh, du coup, tu, te, tu cristallises, tu t'identifies tu encore plus à toi pour te protéger toi-même, pour être sûr de... Euh, te, de te garder en vie pour être sûr de te porter de l'attention parce que pour toi l'autre va te trahir l'autre est quelqu'un est quelqu pardon j'allais dire quelque chose l'autre est quelqu'un qui va, va d'une manière ou d'une autre, autre te trahir et ce que ça me raconte et ça, ça a quoi pour origine c'est pas sûr de ta place, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Tu joues le euh, tu essaies de jouer l'animal le, le, le, de la basse-cour dominant alors qu'en fait tu es totalement apeuré. Apeuré que les autres mm, te coupent l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que. Ok. Alors il y a d'autres choses qui viennent, je vais essayer de mettre ça en ordre. Okay. en fait je retombe sur l'exigence à quel point tu es exigeant concernant l'image que tu renvoies de toi aux autres tu essayes par dessus tout de renvoyer une image qui soit totalement parfaite totalement lisse tellement lisse que tellement lisse en fait que ça que ça cache quelque chose ça cache quoi ça cache bah, je retombe sur ta sensibilité sur ta fragilité sur un je suis pas sûr de d'avoir ma place dans ce monde je suis pas sûr que mon avis soit le bon et donc pour éviter de le voir je vais à tout prix couper la parole aux autres je vais à tout prix ma place encore plus, encore plus, encore plus pour éviter que l'autre euh, pour éviter de voir que l'autre me renvoie quelque chose qui me prend à contre-pied qui me dit en fait je suis une menteuse qui me dit en fait je me suis trompé parce que dans ce cas là tu ce que me renvoie ta structure c'est il y a une, une coupure entre toi et les autres En un mot, t'as peur d'être seul, d'être la seule à devoir te valider, d'être la seule à de ressentir cette ce manque de lien en fait, de ressentir ce côté. Euh, ça y est, maintenant les liens sont réellement coupés et ça vient me dire que ça vient de me chercher sur autre chose qui est plutôt positive de manière générale même si toi tu le prends d'un côté négatif, c'est la validation de qui tu es. La validation euh, reconnaître, ouais, c'est plutôt ça, reconnaître qui tu es, reconnaître ta, ta vraie valeur. Parce que ta vraie valeur, ce n'est pas ce que tu renvoies à l'autre. Ta vraie valeur, c'est est-ce que tu acceptes de te retrouver désarmé face à la vie, te retrouver, de te retrouver euh, totalement démuni face à aux vagues de la vie parce que à ce moment là précis tu reconnectes à ta puissance à ce moment là précis tu reconnectes à ton autonomie à ce moment là précis tu n'as plus besoin d'affirmer ta violence parce que tu acceptes la violence de la vie voilà ce que je pourrais dire pour toi Béatrice